Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est avec Erreur sur Mordao. Hello. En vrai, le jeu est pas mal, mais euh, c'est quand même un peu dur de gérer les persos. Y'a pas de perso où je suis en mode oh, il est bien meilleur, je le préfère et tout. Ouais, bah bon, c'est bien que je ce pas soit équilibré. Créer une mienne, quand même. Moi, je trouve que l'archer il est bon, finalement. Oui, bah bon, en soi, il est pas mal l'archer, mais le truc c'est que. Verrouillage impossible, oh, non, il en suffit d'acheter, hein, c'est ça. Mais... Ah non, oui, ok. Bon. Non, il faut un certain niveau pour pouvoir acheter des trucs. Non, non, non, le... enfin, les bon? trucs de protection, tu peux les acheter assez facilement. Ils sont où les ennemis Ah là, il y a un truc à cap. Là, je suis un archer, moi, je suis pas forcément un bon plan. Si je vais le cap, pas spécialement swag ou quoi que ce soit, mais. Au ouais, level 1, t'as débloqué déjà des trucs d'armure Là, je me suis acheté des moufles Qui sont vraiment pas piqués des hantons. Oh, J'ai gagné 300 points pour la capture Des bottes à lacets, voilà. Du Donc, truc au milieu, waouh Ah, tu t'achètes un, un truc de perso Je me suis fait une tenue entière Ok, on est bleu, Et... méfie-toi Y a des arbalètes aussi qu'on a l'air pas mal, mais il faut être beaucoup plus au level Y a des cailloux <rire> qu'on peut acheter pas très cher En fait, tu peux acheter pas mal de trucs je peux pas, pas mal d'espace comme. Euh, bah, je vais essayer de jouer mon perso en fait. Est-ce que je peux m'acheter des bandages Non. Bon, alors faudra que j'améliore encore. Hein. T'es quelle équipe toi Même que toi, je crois. Je, je suis bleu. Ok. Je vois ton pseudo, nous, je avec toi. J'ai un gros perso avec une grosse tenue et des petites dagues. Oh, ya que Je vais vite de changer parce qu'il m'a l'air nul, mon perso. C'est mon perso privé donc. Oh, bah je peux piquer un arc au sol. Bah, voilà. Par exemple le mien. <rire> Parfait. Donc quand t'es archi tu peux pas prendre d'armes au sol. D'autres armes. Ah. J'ai que 5 munitions. Ah oui, non, c'est vraiment tout pour Oh là là. C'est toi qui m'as mis un coup, mais t'es allié. Ah, j'ai dû mot. passer devant. Bon, je vais m'acheter un gars un peu mieux, mais pour l'instant je vais... Est-ce que je joue le gars qui est assez furtif là Ouais il est pas mal Ils sont tous pas mal c'est ça qui est assez dur Par <rire> Donc j'ai envie de taper sur les bleus maintenant Ouais pareil on est les Ah ouais non mais lui il passe avec son poney on le tape ça... sur Bah oui il avait l'air de nous rusher J'ai hésité avant de tirer Moi j'ai tapé <rire> Je sais pas si t'es un allié ou pas je me suis Ah, ah t'as eu un peu, de temps, un peu moins de je temps que, de que moi pour aller, réagir hein, On court pas vite en tant qu'archer C'est frustrant On court plus vite que les autres quand même hein. Ah bon ah ouais, ouais ouais Alors c'est que je m'y prends pas à temps Le temps La que mon perso de... il est fini de tirer sa flèche, qu'il relâche et ouais, tout Y'a y a des trucs pour vraiment enflammer les flèches hein. Ah Le sol. Je régène parce que là ça va être très long sinon. Un petit coup de main Bah par contre je régène pas du tout là. Hein. Peut-être que j'arrête de courir partout en fait. Hein. Ouais, si j'arrête de courir partout je me régène super vite. Parfait, on passe au point d'après. On qu'on va gagner cette fois-ci. Pour ce l'instant, on a l'avantage partout. Bien ça. Ah, j'ai une boîte à outils. Ah, tu joues quel type de perso Ah, non, non, non, j'ai rien joué du tout. J'ai juste piqué une boîte à outils par terre. Ah, ah tu peux construire des ah trucs. Tu peux avoir la en plus. Tu hein. peux avoir tout en plus. Peux construire Non pourquoi t'es passé devant mec Je peux construire des murs Non oh mince désolé Je sais pas comment on fait pour voir si je peux construire d'autres trucs Je peux construire des murs Mon perso il est bien parce qu'il régène très vite et qu'il est furtif, mais ouais. mais Quand tu prends une flèche, bah tu te. Ah non, c'est une balise en plus. Mon cap, j'arrive. J'ai jamais pu faire la j'en ai vu pas mal par terre, mais. Ah, c'est des actions à faire, ça, c'est quoi C'est déposer les petits barils. Oula, ça va être compliqué à faire ça. Je sens la douille. Je la sentais bien arriver. Ah, et ça fait boum sinon. Il recap. faire quoi là Ah, c'est leur spawn. Ops, demain c'était un ai allié. un explosif, mais. Ah, ouais, par contre, avec son machin, il me shot. Je crois qu'il fait que 50 dégâts, mais j'avais plus de du... soucis. on peut aller manger aussi. Ok. Bon, C'est l'heure quoi. Bon, il m'a fallu. Mmh, à peu près une heure pour. Euh... Passer du stade où... J'en ai marre de ce jeu. Je meurs, je ne comprends pas pourquoi. Ah, c'est quand même trop chouette. hein. Pourquoi on jouait à un autre jeu avant Ah, parce que celui-là était payant. C'est une bonne... Je sais de piéger des pièges d'ours mais j'ai jamais eu d'infos quoi que ce soit si j'avais piégé quelqu'un avec me pièges d'ours Je suis non. pas sûr Je pense que t'aurais des points si jamais tu piégeais vraiment quelqu'un Ça level 60 aussi le gars En fait il faut se mettre à plusieurs pour que ça un gars qui protège et un gars qui rush parce que... Tu veux que je te protège à distance Non, il va falloir m'aider un peu plus que ça. Il y a des gars de l'autre côté. On peut pas passer la variante en plus. On tout le tour. Ah, je l'avais pas mis tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il s'est passé avec du de tir là-dessus je sais pas quoi Et là ça a fait boum. Ah tant mieux Wow no one shot Faut passer sur les cadavres pour récupérer des flèches C'est automatique oh, ou pas ouais. ouais ouais pour moi j'ai récupéré des flèches, a l'impression que c'est des cadavres Ah ouais un peu où, le château. Ah, on a gagné. J'ai fini. Oh Top 5. Vraiment J'ai l'impression. 1, 2, 3, 4, 5. J'étais 5ème. Wow mais je suis super loin. Par contre c'était tellement pas équilibré les levels. Le maximum de chez nous c'est 44 et il est super bas. Les ennemis c'est 60, 27. On avait un 44, mais j'ai l'impression qu'il était nul, hein. Eh ben, ce sera tout pour euh, cette courte vidéo Ou tu vas en faire encore une erreur Bah En vrai, je vais bien en faire une dernière. Ok. Ah, j'ai vendu. En fait, l'avantage de faire son propre bonhomme, c'est que tu peux lui mettre des kits de soins, des machins, des trucs. Ouais. Je des pense qu pas, pas que pas tu mal. puisses personnaliser les kits qui existent déjà. Non, tu peux pas. Il les personnages, par défaut ne peuvent pas être modifiés. Je vois. Donc, il faut tout redébloquer à la main. Et après t'as des avantages Et des statistiques et tout Vitesse de recharge 63% Qu'est-ce qui frappe vite Ah mais ouais c'est pas mal ça Le javelot ça recharge super vite Ah c'est reparti Je prends un poney moi L'ennemi est en train de le capturer On est rouge On a un soldat de cavalier J'ai pas fait gaffe. Euh, J'imagine que oui, il y, y a une amélioration. Toi, euh, oui. Ok, ça c'est bien. Ouais, J'ai pris un, un cheval par terre. Ah, des okay. Pour moi, c'est pas des chevaux que tu as comme ça. Ah, on a déjà joué sur cette carte. 72, ah oui, ça fait super mal. Ah, mais lui il a une lance, d'accord. Ça mmh. savez pas le même effet. Faut se méfier. Ah, mais c'est mon pélo à moi que j'ai là. Parce qu'il a vraiment des moufles comme arme. pas enfin, comme défense. Waouh, je suis aucun one shot. Il est nul en fait le pélo que j'avais. J'ai le mercenaire, je vais pas prendre le mien. Ah, si je vais prendre le mien, mais déjà je vais l'amener. Parce que là j'ai fait une lampe. Nope. des esquives Hop, c'est bien allié rendez moi mon arc Petit coup de bandage mmh. En fait, tu peux mettre pas mal de trucs hydro Tu peux mettre okay. beaucoup, beaucoup de level up si tu veux En t'as fait, une quantité de points, et quand t'as ton propre perso. pas sur ouais. les trucs qui sont déjà là, mais sur okay. les propres perso à toi Tu peux leur mettre des machins, et en fait c'est vraiment pas mal tout ce que tu peux mettre Ok T'as un truc blindé en fait, qui fait subir moins de dégâts Mon perso, du coup, ouais, du coup, il a les Ça c'est puissant. En fait, c'est pour ça que c'est intéressant. Il enfin, faut regarder, mais t'as genre 24 points et tu les places comme tu veux. Il y a des coups de clics qui coûtent 1 ou 2 points. Genre, pour avoir un espace de plus, c'est 1 point. Ce qui fait très peu. Qui permet d'avoir quand même pas mal de en plus. Et t'as un machin qui fait prenez moins de dégâts. Ok. Et il y en a un par défaut sur les différents. Ouais, ouais, les, les gars de base ils en ont aussi, mais. Ok. Bah, je que le chevalier il a un truc de tanky. Euh... Où oh, y'a un poney Alors, On est ultra majoritaire dans le château qu'on a eu, mais pas dans l'autre. Ah, y'a un ah, erreur. C'est un poney ennemi d'ailleurs. Ah, J'ai touché son véhicule. Mince, c'était un ennemi. <rire> je marche super rapidement. T'es poignardeur, t'es quoi Je <rire> joue rien du tout, j'ai mon arme. Tout moi. Ah, c'est ton perso perso. J'ai un poignard, mais en même temps, je joue pas au poignard. Et... Ton perso ramasseur d'armes des autres Un peu, ouais. Ouais, enfin, il fait mal, hein, mais il n'a pas d'objectif fixé en fait. Je vais à l'autre château. moi. Ouais, je te suis. En fait, je suis super loin avec le pelogier, mais il est puissant. On l'a pas du le premier. Mince, c'était un allié. Je suis désolé. Il mmh, y a un canon là, ouais, c'est ça. Je du point, il des gens qui chose, toi, des canons. J'ai encore une grosse difficulté à reconnaître faut les alliés et les ennemis. faut que je m'achète des, des, des, des trucs qui sont Des se lancent, lanceurs. Les deux petites lances que tu peux lancer C'est un type bien. qui arrive derrière toi, Horreur Il est super mal Si j'avais une lance, j'aurais adoré le finir J'ai mis genre 80 dégâts Je sais pas si y a un atout de régénération plus rapide, non, en fait non, je suis de pas fight et de s'arrêter de courir et hop, tu régènes super vite. Ok. Ah, ça c'est un perso personnalisé et il a un grand couteau et c'est un archer. Et il a de l'explosif, <rire> il a des trucs qui font du feu. On est rouge Oula Ouais Et il m'a lancé son couteau pour me tabasser au point après Hum mm -hmm. Comment on lance ah bah, je sais pas Lancer R <rire> Eh je peux pas améliorer mes trucs Ah si je peux l'améliorer euh, Je peux améliorer du bandage Est-ce que je voulais faire des trucs qui se lancent Oh un archer à cheval Ce javelot Ah ça coûte 600 les javelots Comment tu prends un cheval Ah mince il est mort Ah en fait tu peux améliorer... Hydro Ouais Tu peux mettre plein d'améliorations Tant mmh. que tu... Comment dire euh... Genre les améliorations ça consomme des points mmh. Que t'as en haut Et si t'as plein de points bah tu peux mettre plein de machins Plein de kits de soins, plein de bidules Mais tu peux garder... En fait t'as des améliorations Et t'as des objets et tu peux avoir l'un ou l'autre Ah Soit tu rends ton perso plus fort Soit tu lui donnes plus d'objets, c'est ça Voilà pour l'instant, je vais le laisser plus fort. Et Je vais essayer de lui trouver d'autres machins après. T'es où, Drodro Du coup, t'as tout intérêt à faire ton propre, ton Ça vaut pas mal le. Le patron un peu plus de. Ça coûte pas si cher je crois l'arc Ouais mais quand j'aurai un peu plus de niveau pour l'instant j'ai pas débloqué de tous les équipements euh, pour aller avec euh, L'armure tu peux acheter toute une armure complète hein. Ok Ce sera pas la meilleure mais Elle est complète quand même Wesh ouais, ça passe bien les gens quand même, j'aime bien mon perso en fait C'est peut être ça la meilleure façon, le, truc, le meilleur truc à faire Ah j'ai tué un alizut. Bon oh, c'est pas grave, j'ai tué un ennemi à passage. Il est où le dernier point En fait à chaque fois on se bat d'un point à l'autre. On mmh. part tous sur le point et du coup bah, on se retrouve à... Avoir. Je vais rester sur le point moi en fait. pas bouger. C'est Surtout à... qu'on commence à le perdre le point. non J'ai raté mon coup. Il a réussi à me tuer. Il y a un méchant bleu pas loin. Avec son pony. Je vais acheter des javelots moi à la prochaine partie. L'avantage de ce c'est qu'il est infini. Dans le c'est que c'est un peu comme le à force ça peut être un peu mmh. C'est l'avantage d'avoir pas mal de jeux où on, am... on s'amuse et où c'est plaisant de jouer. C'est qu'on peut passer de l'un à l'autre et. Hum! Mmh. Euh, faut qu'on capte le point, ouais. J'ai croisé un archer qui avait Attention, zéro oui. armure. Tu peux remonter, Hydro. On les avait eu? J'ai perdu mon arc? Ouais, il est là. Si, ah, il Six, reste du monde! Je crois que c'est compliqué d'essayer de parer les coups tantôt. Euh, ah t'es au dessus de moi, qu'est ce qui se passe Aïe Parce que je laisse mon nouveau gars en vrai, c'est pour ça. Mmh. J'ai fini 5ème dans la dernière partie, à mon avis j'étais au dessus de toi. Hein. Non, non j'étais 4ème. Non, j'ai <rire> pas vu ton pseudo donc tu devais être loin dans la liste. T'as un type qui te suit erreur. En fait il me tabasse que je peux rien faire Ah ouais, j'ai une balle perdue là Il nous vole le point Il hein. perd hein, c'est fou ça On a à avoir les points depuis tout à l'heure des points en tabassant les chevaliers ennemis en fait. On oh, se rapporte des points, c'est pour ça que les gens le font. Ouais. Oh non Ah bah j'ai de leur côté. Ah non, c'est ah, chez nous ça. Ça me fait rire parce que j'ai vraiment des moufles en, en code de maillot C'est super fun <rire> Pour moi je trouve ça super bon beaucoup faut compliquer le point au milieu je crois pour pouvoir avancer Parce qu'après il reste leur point qu'on peut leur voler Il y a deux points au milieu en fait Est le de on va bien nul lui On oh gong bang comme on dit dans le jargon On peut très peu monter par contre Bon on monte sur le point un pack Elle est pas contre moi hein. neutralisation ou ça me fait les gens comme là sont les explosifs et il y a vrai qu'ils fuient oh ils m'ont beaucoup plus mal oh non je pensais parer, mais j'ai pas paré assez tôt il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont mis des gros gros quotas alors que moi j'arrive pas du tout à les tuer Si tu fais X, t'as accès à des... des emotes Ah Il y en a deux qui te font arrêter de se bouger Il y a X1 elle te fait pas arrêter de bouger On a même bien coupé cool. On est rouge hein toujours, j'ai un doute Ouais ouais, toujours, toujours C'est eux qui hein. le Alors que je suis dedans depuis tout à l'heure ah ouais mais faut être qu'ils souhaitent plus que surtout. Bah, c'est aussi des gens qui mettent des points de respawn hein, dans... dans stats, mais... Ah bah c'est bon, je crois que je suis là en pique un peu. Mais ils ont capturé le point en train. Hein. Ah, ils ont les deux Ouais, ah ouais, ils ont capturé le deuxième. Alliez vous pour vous, pourquoi vous faites face comme mmh, ça? M'énerve, j'avais aucune vie, ma main, ça me saoule. Bon. Ouais, on y va! va. Ah. Ah. Charlie! Est-ce que ah, c'est RP, ils ont fait des chevaliers qui parlent différentes langues? Ou est-ce que, comme j'ai le jeu en français? Euh, pour moi, ils parlent en français, ouais. J'ai je le jeu en français aussi. Donc... parce que là je vais pas y arriver sinon Allez, vas y vas ah, y j'en ai un autre moi <rire> donc, je tente avec mon petit couteau ah, d'archer ah, bah, mais tu m'as tué derrière n'est pas donc tu a tué par derrière contre les a contre les poneys tu peux être fort Il faut toucher le ponetier mais si tu, tu touches le poney. ouais tu, tu... bah quand je touche le poney je fais des dégâts c'est tout ouais mais faut toucher le poney le ponetier, pas le poney et puis même quand je touche le poignetier, je one shot pas de loin de là Il y en a un qui a paré ma flèche Deux fois Horreur Ouais c'est possible non Waouh Ces là ils font mal quand même les, les, les 44, personnel, il faut bien fort Même du point qu'au milieu c'est qu'ils sont tous en haut et on se fait tuer direct quand on passe Donc Moi je suis un, un peu discret, je suis pas un gros tanky, enfin je suis un gros tanky mais j'ai pas de gros CP. Non c'est un ennemi, pourquoi j'ai pas vu de point rouge Les javelots c'est fort je trouve Ouais mais je veux les acheter moi Ça enfin, va vite, ça, ça tue Ça prend juste un slot, ça coûte un peu de bonnes trucs mais c'est très puissant je trouve moi J'ai l'impression qu'ils en ont systématiquement plusieurs Deux, deux, il y en a toujours deux Ok. Et mon bon cap Oh j'arrive tout de suite alors. l'heure vraiment ouais C'était une ennemie. Pourquoi de temps en temps il met le point rouge et de temps en temps il met pas le point rouge? Moi ça veut rien dire. Quand il met un point vert, je sais que c'est un allié. Oh non, un poney encore. Ils vont nous le recap. Ouais, c'est fou. Il nous capte super vite en fait. Il y a beaucoup de poneys ennemis qui font des allers-retours et qui hâtent pas de nous tuer. avec leurs énormes lances et quand ils passent ils te broche mais c'est une blague j'ai paré A des points plus proches Ah ouais y'a une écurie. Ah mais on a une écurie en fait il y a toujours des poneys. Ah, quoi que. je crois qu'il va me voler le poney et que j'ai pas du tout en avoir moi du coup. D'accord, je vais me faire foutre. Donc je suis spawn à l'écurie pour ne pas avoir des poneys. Ah. c'est super. Et en fait c'est l'écurie qu'il faut qu'on leur vole pour gagner. s'il le tue les gens par derrière <rire> quand ils affrontent quelqu'un d'autre On cap oh non c'est le copain qui m'a tué il y a un trou juste à côté c'est que faut à l'activer le disque Il nous reste 120, il en reste beaucoup plus. Ah c'est comme ça. Je suis devant toi, hein, plus tu plus sais plus... Non mais je sais, je sais. T'inquiète pas, je suis informé. On peut piquer. Je donner un grand coup. Ça rapporte tellement de cap par rapport au reste. Non bah ouais mais c'est comme dans, dans le là. Ouais. Mince. Il m'a eu au petit couteau. Putain. Oh casse les couilles. C'est un aller qui m'a mis trop mal avec sa lance. J'ai un coup de lance, ça m'a trop trop mal. J'ai à l'autre point qu'il faut cap, moi quatre bah ouais Non. Avec le chevalier, tu peux faire des coups, mais qui euh, qu touche mais... trois ennemis devant toi, c'est c'est un truc de dingue, je trouve. Pourquoi je peux pas prendre mon arme Pourquoi je peux pas prendre mon arme Pourquoi je peux pas prendre mon arme Tu l'as peut-être pu. Mais j'ai pas fight une seule seconde! Non! Ah. Étrange! Ah. Je crois que j'ai switché de clavier. Hein. descendre un cheval je ne sais pas ah je vais aller il a pas de caisse de soins oh non on a perdu je peux pas descendre du cheval ça va j'ai fini avant l'erreur. pour moi c'est une victoire <rire> j'ai pas réussi à descendre du cheval par contre je sais pas comment faire. Ah. c'est peut-être bon on, on quitte on quitte on quitte on ouais, fera peut-être un petit peu après mais ouais. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur ce jeu